Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 230 de Stage 1. Ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu, très très très longtemps. Attendez je pose ma manette, on va pas commencer à jouer maintenant. Je faisais mes études... J'étais en, en BTS, en informatique à l'époque. Euh, donc du coup, faudra peut-être que je mette à jour ma description sur YouTube. <rire> euh, j'ai fait ma petite vie, mon petit bonhomme de chemin, j'ai fini mes études, j'ai trouvé un boulot. J'ai fait plein de choses. Et bref, en fait, j'étais pas là. Donc euh, bah, j'ai arrêté de faire des jeux vidéo. J'ai continué à jouer, mais pas pour faire des vidéos, j'avais pas forcément la motivation non plus. Euh, j'ai vendu mon Alienware que j'avais à l'époque. Maintenant, bon, maintenant j ai, j ai, les années ont passé, j'ai quand même un, un matos un peu plus, euh, voilà, un vrai PC, un vrai micro, euh, une vraie maison, euh, un vrai style, non même pas, enfin, euh, Burke. enfin bref, je suis là, et je voulais commencer soft, je voulais faire une petite vidéo très sympathique, euh, je sais pas si elle sera sympathique, en tout cas on est plus sur du jeu de console, on est sur du jeu PC, euh, alors, vous m'excuserez si je regarde pas la webcam parce que ça vraiment, j'ai aucune habitude de, de me filmer donc là même la qualité sera moisie. Euh, j'ai commencé à refaire une introduction, elle sera. J'imagine que vous l'avez entendu déjà en hein. regardez cette vidéo. Je sais pas si elle est mieux qu'avant, moins bien qu'avant. Normalement, elle, je fais faire en sorte qu'elle soit de meilleure qualité. On est sur du Adobe Premiere. Pre première, pre première, première, première. Ouais, ouais, on est sur Adobe Premiere Pro. Avant, j'étais sur Sony Vegas. Il y a des choses que je voulais faire, peut-être que je voulais mettre un fond vert, mais je trouve pas ça utile, euh, voilà. Donc là, euh, je suis chez moi, je suis à côté de mon salon, à côté de ma salle à manger, avec euh, ma cuisine au fond, même un paquet de céréales, super. Voilà, c'est chez moi, euh, la preuve en est que cette vidéo est faite vite faite. Et bref, trêve de présentation, ça n'existe pas, ce mot ce mot n'existe pas. Euh, on va jouer à Thomas Wazelone, Thomas Wazelone, très connu. Voilà, j'en ferai des beaucoup beaucoup beaucoup moins connus à l'avenir parce que j'ai eu le temps quand même de collectionner, on va dire, beaucoup de jeux indépendants. Même des vrais jeux aussi, mais les jeux indépendants, ouais, il y en a quand même beaucoup. Thomas Alone, je voulais pas dire une connerie, hein, il me semble que c'est indépendant. <rire> voilà. Je ne me prétends pas expert dans les jeux, je suis testeur, euh, voilà, je prends un jeu, je regarde s'il me plaît, je dis ce que j'en pense c'est voilà c'est pas j'ai pu faire des erreurs dans, mais euh, il y a encore quelques années sur mes vidéos voilà maintenant je tiens à le préciser je je m'informe pas forcément trop sur les jeux euh, je connais euh, bah, le style évidemment sinon je le prends pas je connais un peu le jeu ou alors je, je vais y jouer pour la première fois comme on faisait euh, à l'époque euh, Thomas O's the Lune, je connais déjà voilà on va pas se mentir et, euh, et j'imagine que vous vous en avez déjà entendu parler ou vous connaissez et on va y jouer maintenant c'est un petit jeu Puzzle, tout simple, tout bête. Allez bah c'est parti, trêve de présentation. Thomas... Et là par contre c'est dark, on voit plus ma caméra. Ah oui au fait, vous ne m'aviez jamais vu. <rire> voilà, au passage. Hein. Voilà, voilà. Donc ça aussi on va le faire à partir de maintenant. Je peux incruster ma caméra plus facilement qu'avant. En tout cas avec la configuration que j'ai ça, ça marche mieux. Et on est parti dans le jeu. Alors ils me disent en gros d'utiliser... Donc on peut sauter, nous sommes une brique de... Une brique, un truc rouge, un morceau de viande, on pourrait se croire dans, dans un autre jeu de... que je ne citerai pas. Mais le but de Thomas Wazelon, c'est tout simplement de se rendre dans les cases. Voilà, alors vous allez pas bien me voir effectivement, je suis un peu dans le noir. Je penserai la prochaine fois à me mettre une petite. une petite. une petite, une petite lumière. Désolé parce que du coup bah, je suis déconcentré par le son du jeu, mais c'est pas grave. Allez. Donc Thomas was alone, c'est tout bête. Hein. Comme je vous ai dit, on se balade, on peut sauter. On peut pas faire grand chose, hein. Voilà. Mais on peut faire ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Deuxième niveau plutôt facile pour l'instant. C'est vraiment vraiment du jeu de puzzle. Je suis pas forcément fan du jeu de puzzle, Thomas mais mais il y a certains jeux comme celui-là où je suis capable de jouer assez longtemps au même jeu. Alors par contre, ah, un pause menu. Left. Alors je suis un handicapé. Left. Case left thumbstick space a bouton jump esque start button. Merde. Alors voilà, je vais être un handicapé parce que je sais pas du tout comment faire. Ah bah si, c'est comme ça. Voilà, on a résolu ce mystère là. Donc là, il faut vite d'arrêter c'est juste pour nous expliquer en fait, va, ça, pour nous faire un petit résumé de tous les obstacles qu'on va, qu va rencontrer jusqu'à maintenant. Qu'on va rencontrer plus tard même, d'ailleurs. Alors, je n'écoute pas du tout ce qu'il dit, par contre, du coup, sa voix m'empêche énormément de parler. Vous inquiétez pas. Hein. Yep. Pour l'instant, c'est encore à peu près facile. Tout va bien. Arène extraordinaire. Oui. Yo, yep. Alors si on lit l'histoire, euh, il me semble que en gros c'est le mec qui découvre la vie quoi. Et on lui a donné un nom. Yo. Yo. Bon comme vous avez dit, c'est assez soft pour cette première vidéo. Je vais pas vous faire des dessins. Ah puis si on a un checkpoint. Ce qui permet que si je tombe, bah, je reviens sur ce checkpoint plutôt que de recommencer le niveau complet. Ce qui peut être très pratique. Alors, ah, hop. Le but. Ah, ça commence quand même à devenir un peu moins simple. Voilà, ouais, au fur et à mesure. Ouh Allez Bon, au final, c'est assez répétitif. Après, quand vous vous y jouez, vous allez souvent euh, beaucoup réfléchir, parce que... parce que c'est jamais... Euh, c'est toujours des énigmes de, de plus en plus euh, dures. Et il faut bien retenir tout ce qu'ils nous ont dit, juste... Enfin, de, de... Ah Ça a donné la nausée, par contre. Hein. Attention, vous allez, <rire> vous allez choper. Mal à la tête. Ah Allez Oui, la porte, oui ah. Non, oui, voilà. Ah, vous me voyez de temps en temps, c'est pas mal. Il Faut vraiment que je me mette une petite euh, lumière en face. Hein. Parce que c'est un peu... Moi aussi ça va, je suis bien en jaune. Ah, ça y est, je crois qu'on a un ami. Et oui, parce que Thomas was alone, mais pas trop. Hein. Voilà, voilà. Was alone, mais juste au début. Alors il faut que je me déplace voilà de personnage en personnage, je peux contrôler lui, et je peux contrôler lui. Donc, lui. lui il peut pas sauter. haut Donc en gros lui, il vient là, lui, il saute ici, il passe par lui, on passe sur lui, et terminé. Voilà, ça commence, ça commence, allez, ça commence. Oh putain, ah oui par contre l'eau ça tu ah, Ça, c'est vachement connu, hein. Évidemment. Hop. Yeah. <rire> yeah. Voilà, je peux pas aller plus loin donc il faut que j'aille trouver mon copain. Hop. Alors on va beaucoup il à parler en même temps, mais donc, rien d'extraordinairement compliqué. sauf que. Sauf quand on en a un handicap. passer et c'est parti il se démerde et moi j'y vais aussi Hop. et là il n'y a plus qu'à descendre oh. vous sentez là la difficulté là, qui se ramène alors ça c'est pour faire ça, et là on va rigoler, oh non, oh, non, c'est un escalier, alors il monte, il monte, il monte, il monte, monte. c'est juste super barbant, heureusement qu'il n'y a pas 3 milliards de marche. Ah, <rire> mon dieu. Petit faux d'espoir. Hop, et voilà. Alors le son est super fort dans mon casque, j'espère qu'il ne s'entend pas dans le micro, sinon je suis dégoûté. En tout cas je recommence pas la vidéo, c'est juste pas possible, alors du coup c'est lui qui va m'aider. Et ouais, on a bouton. Et in. ça fait ça. Alors. Pareil, alors là, il y en a un qui Mais va d'un côté. Ah, non. ah non. Et hop, hop, hop. Oh, Je sens que je vais passer deux heures. Et allez, allez on s'en fait encore quelques-uns et, euh, et on s'arrêtera là parce qu'après bon bah, vous avez compris un peu le principe du jeu. Euh... Et puis, euh, et puis bon, bon comme ça un peu ma vidéo de, de retour. Hop, pour l'instant, je suis pas trop, trop dans mon élément là. Je joue, mais je me dis. Voilà quoi. Voilà quoi. Et hop, on est passé. Ah mon alors, yeah. ah il faut que j'aille là-haut pour faire quoi On y va, on ira bien. Alors, on remarque qu'il y a une petite lumière de soleil là. Hop, on voit l'onde. a le soleil. Ah Vive le truc qui m'a. Le checkpoint. Et on est parti. Petite... Ok, donc moi je suis là et et lui il vient par ici. J'espère qu'elle perd pas de piège. Non tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Oui. Ah. Et attention Thomas, on encore moins au que tout à l'heure parce qu'on a un troisième pote qui va être super chiant. À terme, c'est super chiant, à gérer parce que là, du coup, le petit doit être sur le grand. Mais comme le grand peut pas sauter tant que tant qu'il a quelqu'un sur lui, donc on va descendre lui. On met le grand en place. Le petit, le moyen côté, le petit sur le grand. On le met là. Non, non. Hop, lui il monte et lui, il passe dessus. Et on va s'arrêter là. Déjà, ça fait, bon, 12 minutes, c'est à, à regarder. Je vais essayer de revenir sur le main menu pour que vous me voyez. Voilà. Je suis là. J'espère que euh, cette petite vidéo euh, sera bien. J'espère, euh, voilà. Je vous promets pas un montage de ouf. On va essayer de faire quelque chose de, de simple pour cette reprise. Et, euh, et puis, dans l'avenir, euh, si j'en refais, parce que je vais essayer quand même d'en refaire. Euh... On va essayer de faire quelque chose de bien. Donc, si vous avez aimé, vous savez ce qu'il faut faire. Vous abonner, vous partager. Euh, je ne veux pas de page Facebook. Enfin, euh, si, il y en a une, mais voilà. Vous verrez dans la description si je... Si je remets les liens, parce que... Est-ce que c'est encore un intérêt Il n'y a pas tellement de communauté. Euh, voilà. Donc, abonnez-vous et mettez en commentaire si vous aimez aussi, surtout. Parce que les commentaires, mine à rien, ça fait vachement plaisir. Et c'est grâce à... à à quelqu'un dont j'ai complètement oublié le pseudo qui euh, me harcèle en commentaire depuis, depuis pas mal de temps, bien un an euh, en me demandant de refaire des vidéos et je me suis dit, ben rien que pour lui, je vais refaire une vidéo Donc voilà, euh, dédicace à toi, je sais pas comment tu t'appelles, j'ai oublié ton pseudo Voilà, allez, on est parti